Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous lire ma prière matinale. Donc je commence par me consacrer aux cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph. Sacré cœur de Jésus, Cœur Immaculé de Marie, Cœur Tréchasse de Saint-Joseph, je vous consacre mon esprit, mes paroles, mon corps, mon cœur et mon âme, afin que s'accomplisse à travers moi votre sainte volonté. Amen, fiat. Cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph, triomphez et régnez. « Cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph, triomphez et régnez. Cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph, triomphez et Ensuite, je me consacre au Père. « Père Céleste, je m'abandonne totalement à toi. Bénis toutes mes actions, mes pensées, mes paroles. Immerge-moi dans ta divine volonté, maintenant et toujours. Aide-moi à être ton instrument dans le monde. Couvre-moi du précieux sang de ton divin Fils. Protège-moi contre tout mal. Amen, fiat. » Ensuite, je me consacre au Saint-Esprit. Très Saint-Esprit, je te consacre ce jour, ouvre mon cœur à tes inspirations, inspire-moi à faire la divine volonté de Dieu. Amen, Fiat. Ensuite, je prie mon ange gardien, ange de Dieu qui est mon gardien, éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen, Fiat. Ensuite, je récite la, une prière indulgenciée, euh, la prière au Christ-Roi qui permet d'obtenir une indulgence plénière. Tous les jours, bien évidemment, il faut respecter toutes les autres conditions pour obtenir une agence plénière tous les jours. « Au Christ Jésus, je vous reconnais pour roi universel. Tout ce qui a été fait a été créé pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Et d'où particulièrement, je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions, pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée, et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Amen fiat. » Ensuite, je prie pour euh, stopper le nouvel ordre mondial, l'avancée du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'avancée de la dictature qui, qui doit mettre euh, l'antéchrist, qui doit placer l'antéchrist euh, à la tête du gouvernement mondial. Sainte Trinité, Dieu Tout-Puissant, Sang du Christ, détruisez le diable, désactivez et paralysez les pièges de ceux qui manipulent le monde entier. Amen, fiat. Curie immaculée de Marie, piétinez le diable, neutralisez et paralysez les pièges de ceux qui manipulent le monde entier. Amen, fiat. Saint Michel Archange et vos six frères, enchaînez le diable, désactivez et paralysez les pièges de ceux qui manipulent le monde entier. Amen, fiat. Ensuite, je prie pour le pape et nos dirigeants et toutes les âmes passé, présent et futur. Seigneur, bénis, sanctifie et protège le Pape, nos dirigeants et toutes les âmes passées, présentes et futures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fiat. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.